On s'interroge, vous l'avez bien compris ce matin, sur le courage. C'est quoi pour vous, Amaro Le courage euh, Qu'est-ce que le courage Effectivement, euh, on, vous savez, on dirait ce sujet de philo, là, de la légende urbaine, dans lequel un élève aurait eu 20 sur 20 en philo, euh, juste en répondant « le courage, c'est ça voilà. ». <rire> ça vous est jamais arrivé, ça, d'avoir un non, élève comme Pascal, ça Non, Pascal, euh... non. non. non. non. Bon, euh, je vais être honnête avec vous, Marie, moi, je n'ai jamais eu le courage de, de, de faire un truc pareil. Franchement, je crois que le bon Dieu, niveau courage, il n'a pas forcé sur la dose euh, quand il m'a créé. Hein. En même temps... Euh, je ne me rappelle pas avoir connu non plus des épreuves qui nécessitaient euh, énormément de courage. Hein, et Finalement, il a peut-être juste mis la, la dose. La dose qu'il fallait. Nécessaire, quoi, du coup. Et euh, en fait, je me dis que ça, ça vient peut-être euh, euh, des époques aussi. Hein, euh, parce que quand j'entends euh, les histoires de grands personnages qui ont dû faire euh, preuve d'un immense courage euh, pour soutenir une double cause... Je me demande même pas ce que j'aurais fait à leur place. Hein. Je me dis juste que bah, je n'aurais jamais mon nom dans le livre d'histoire. Mais bon, parfois, euh, comme le disait Alphonse Daudet, le courage, euh, c'est de fuir. Alors, euh, si, je pense que si j'étais noble et que j'avais un blason, ça pourrait être la devise sur, <rire> sur mon blason. Euh, du coup, en écrivant cette chronique, bah, je, je suis tombé comme ça sur, sur pas mal de citations. Je, je vous en donne quelques-unes. Hein. Donc de Henri Matisse, la créativité demande du courage. Pas mal celle-là, j'aurais ah, pu le mettre peur, euh, dans mon livre, euh, ouais. L'Église a besoin de créatifs aux éditions de Nouvelle Cité. Euh, de Jean Bédard, euh, Le doute et le courage de la conscience. C'est beau ça, Pascal, non C'est euh, ah, ouais, pas magnifique. De Ralph Waldo Emerson, Il y a courage et courage, celui du tigre et celui du cheval. J'ai rien compris celle-là. <rire> euh, pas... De Jacques Chirac, accrochez-vous, hein. euh, le courage c'est de ne pas avoir peur. Alors, pas sûr que ça fasse briller votre copie de Philo, mais vous pouvez euh, essayer demain. <rire> Prostate, envie pressante, faites ceci avant de... Pardon, non, Alors ça, c'était euh, <rire> la publicité qu'il y avait euh, aussi sur, les, bon, sur le Bon, à Marou, là, on parle de, du courage du pompier, du courage du chevalier, mais on aimerait bien parler euh, du courage aussi spirituel. Et c'est vrai, Marie. C'est vrai que le courage, euh, c'est comme le temps. Hein, celui de Dieu n'est pas euh, le même que celui des hommes. <rire> euh, bien sûr, dans la Bible, on va plus facilement se souvenir de David, euh, qui a eu le courage de péter sa gueule à Goliath. On va forcément être euh, plus marqué par le courage de Moïse face à Pharaon. Et pourtant, bah, Dieu, tout grand qu'il est, euh, il nous montre que le courage, ça peut prendre des formes très discrètes. C'est courageux de renoncer à ses études pour privilégier sa famille, c'est courageux de montrer à quelqu'un ses erreurs sans l'humilier publiquement euh, et ça demande beaucoup de courage de pardonner à quelqu'un qui vous a trahi. On a parfois l'impression que le courage, c'est une valeur qui émane de notre ego, hein, qui nous soufflerait comme ça « Oulala, il euh, y a sans doute moyen de briller, là, vas-y, fonce !» Et bien je crois qu'en fait euh, le bon Dieu, il nous dit tout le contraire. Il nous invite, euh, dans un enjeu important, à avoir le courage de laisser notre ego de côté pour devenir la solution au problème. Alors, mmh. toutes ces situations que j'ai citées euh, avant, euh, j'ai pu en être le témoin, alors elles laisseront certainement... La procède, euh, non, non pas la proncette, mais, euh, non, mais <rire> renoncer à sa famille pour... Euh, enfin, pardon, renoncer <rire> à ses études pour, pour, pour, pour, pour ah sa oui famille, etc. Oui, oui, je, je, je, je me rappelle de cas euh, comme ça. Alors, certainement qu'elles laisseront aucune trace dans les livres d'histoire, mais... Pour moi, en tout cas, euh, ça compte encore beaucoup aujourd'hui. Alors peut-être qu'on n'aura pas tous l'occasion de devenir des, des, des chevaliers courageux pour l'éternité, mais je suis assez certain qu'on peut certainement devenir des exemples d'encourage de proximité pour tous nos contemporains. Merci beaucoup Amaru Kaznav.